Le trading haute fréquence est tout simplement une activité de trading où les ordres d'achat ou de vente se succèdent très très rapidement, bénéficiant des capacités de vitesse d'exécution que nous avons évoquées dans une vidéo précédente. S'il s'agit simplement de saisir des opportunités d'arbitrage avant tout le monde, il n'y a là rien de répréhensible. Sauf que, malheureusement, ce trading haute fréquence s'accompagne aussi parfois d'activités prédatrices. Je vais vous en dévoiler deux exemples, le front-running électronique, et la liquidité fantôme. La première consiste à prendre de vitesse un hacker en raflant avant lui tous les titres qu'il veut acheter pour lui revendre ensuite à un prix plus élevé. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le front-running électronique. Alors, comment est-il possible de détecter un acheteur potentiel Eh bien, le trader haute fréquence va utiliser une technique dite du sonar à grande vitesse. Il place en bourse une multitude d'ordres de vente, sur les actifs possibles, mais pour des quantités très petites, un peu comme un pêcheur qui saupoudrerait des appâts sur toute la surface d'un lac. Et dès qu'il voit la surface du lac s'agiter dans une zone particulière, il devine qu'un acheteur commence à y mordre aux appâts. Et là, avec une vitesse fulgurante, il va le prendre de vitesse, rafler tous les titres disponibles à l'achat, pour aussitôt les revendre à cet acheteur à un prix plus élevé. Une autre technique prédatrice utilisée en trading haute fréquence consiste à coter en bourse, des ordres d'achat ou de vente, en très grande quantité, mais pour ensuite les annuler, seulement quelques centièmes de secondes plus tard. Le trader crée ainsi ce que l'on appelle de la liquidité fantôme. Cette activité virtuelle suffit parfois à donner l'illusion à un acteur boursier de l'intérêt de tel ou tel titre. Mais avant qu'il n'ait pu mordre dans l'hamçon le trader a déjà annulé ses ordres, et l'acheteur potentiel se voit contraint de lui acheter le titre à un cours plus élevé, au profit donc du trader haute fréquence. Alors, ces pratiques prédatrices sont très fortement décriées. Les régulateurs européens, et notamment l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, réfléchissent à des mesures pour les éviter, comme par exemple une taxe sur les transactions financières. Des mesures malheureusement difficiles à implémenter, et donc sans grand succès à ce jour. Le trading prédateur a donc encore de beaux jours devant lui. Et plus grave encore il peut même être la cause de ce qu'on appelle les cracks éclairs. C'est ce que Largo Winch découvre à ses dépens lorsque Mary Stricker et Lloyd Bancroft lui dévoilent le piratage dont la Silver Trading a été victime. Si vous voulez en savoir plus sur ces cracks éclairs, on vous explique ce phénomène dans une prochaine vidéo. A bientôt